Dans le Perche, on a créé un espace test agricole. Le parc naturel voulait travailler sur les circuits courts. On est dans une région d'agriculture assez classique. Euh, les bovins et sur de plus en plus céréales, où le circuit court existe assez peu. Donc c'est surtout des gens qui sont extérieurs au monde agricole qui arrivent, ou extérieurs en tout cas à la région. Donc euh, il faut pouvoir appuyer ces gens-là pour pouvoir les encadrer, les aider à s'installer et à durer dans le temps. Donc l'espace test est un moyen, puisque pendant maximum trois ans, ces gens-là n'ont pas le statut agricole, mais travaillent comme s'ils étaient agriculteurs et, et ont les revenus de leur exploitation, ce n'est pas des stagiaires. En 2014, euh, des maraîchers euh, se sont arrêtés. La ferme, si elle n'était pas reprise, euh, partait à la grande culture. Donc euh, il y a eu ce qu'on peut appeler une opportunité ou une occasion de réinstaller des gens. Donc c'est à ce moment-là qu'on a mobilisé tous les acteurs locaux. Et après, pour accompagner ces maraîchers, on a créé une coopérative d'emploi agricole qui permet de les accompagner par un tutorat, par un conseil en économie et avec un contrat d'une durée d'un an, reconductible deux fois, soit trois ans en tout. Dans le cas concret, ces personnes se sont installées, bénéficient des aides à l'installation, peuvent emprunter à leur nom et, et exploiter comme des... Donc on les a mis en route. Le porteur de projet peut se retirer dans les trois ans de contrat. Il fallait financer le capital d'exploitation, ce qui s'est fait avec la communauté de communes et le département. Et ceci... On louait sur la base, euh, sur le principe d'un atelier relais, on louait le, ce matériel-là euh, sur la base d'un amortissement qui venait en déduction de, leur investi de la reprise si ces gens-là restent sur l'exploitation. L'espace test agricole du Perche, aujourd'hui, c'est quatre euh, lieux test en maraîchage et puis sur d'autres cultures, petit à petit, euh, euh, il y a une diversification de l'activité. Il y a cinq euh, entrepreneurs euh, euh, qui, qui, qui testent leurs projets. Et puis il y a eu des effets euh, induits, euh, un peu indirects, qui n'étaient pas pensés au départ. Euh, ça a été d'abord la création de la coopérative d'activité d'emploi, qui a été euh, faite pour ce territoire et qui, euh, qui aujourd'hui intervient dans des territoires limitrophes, donc un vrai transfert de l'expérience euh, menée par, ce, par, ce, par le parc. Euh, et puis euh, euh, bah derrière, euh, une réflexion autour d'une plateforme logistique locale, euh, qui s'appelle Mille Perches, euh, pour euh, favoriser l'approvisionnement local de la restauration collective, euh, développer les circuits courts. Donc, en fait, on est sur, sur une action qui s'amorce par l'installation et qui, petit à petit, en fait, génère d'autres intérêts pour le territoire. On voit bien là comment une communauté de communes, qui a à cœur de développer et l'emploi dans son territoire et l'approvisionnement local de la restauration collective, intervient de manière volontaire en achetant du matériel en le mettant à disposition de jeunes qui souhaitent s'installer dans le cadre d'un espace test agricole, donc dans un cadre sécurisé, qui mobilise des partenaires, qui mobilise une structure d'accompagnement, qui est une coopérative d'activité et d'emploi, on voit bien comment une comité de communes peut, de manière très, très efficace, contribuer au développement agricole de son territoire.